Eh bien chers amis, bonjour, ça fait un peu Lucien Jeunesse cette histoire-là. Eh bien nous sommes aujourd'hui, je regarde sur mon micro en même temps le 5 janvier, et bien, il est encore temps de, de vous offrir mes voeux. Euh, bonne année, bonne santé, surtout la santé, mais c'est parfois un peu banalisé ce, ce genre de tradition de se dire bonne année, bonne santé en début d'année. Oh, des fois j'ai l'impression que ça fait un peu faux cul quand ne développe rien. Bah, évidemment, on va pas souhaiter euh, du, du mal à n'importe qui, <rire> imagine le truc, tu écris à quelqu'un ou tu croises ton voisin là, ou un, un frangin que tu pas là, et tu lui dis euh, euh, dis donc il euh, faut que je te le dise, hein. bah, je te souhaite euh, pas de mal mais je te souhaite pas rien de meilleur non plus, <rire> allez mange ça et va jouer dans ton bac à sable. Non, mais bien sûr, on ne fait pas ça, quoi. Mais en même temps, j'étais en train de me dire, euh, et pourquoi on ne dirait pas à quelqu'un qui souhaite... Euh, vous savez, parfois, on est tellement bienveillant avec ses proches qu'on devient presque des boulets, quoi, des, des empêcheurs d'aller de l'avant. Tu vois, imagine que tu veuilles monter... Euh, c'est le message que je vais te faire passer. Il y a, y a un moment où peut-être que tu n'oses même pas en parler dans ta famille, que tu les solliciterais pour t'aider parce que tu as un projet, etc. Mais même s'ils si ne sont pas d'accord, c'est que à la limite, ils ne te mettent pas de, de, de frein le style, mais je l'ai déjà développé, je peux en faire une tartine, euh, oui mais t'imagines, quitter ton emploi, pas t'as un coufin euh, euh, tes enfants ne sont pas euh, tout à fait élevés, il y a les études et si ça ne marche pas etc. Mais, mais si on, on pensait simplement quelques instants que tout ça, ça puisse marcher, euh, bien sûr demain on ne te demande pas de racheter comme je le dis souvent, euh, de foutre quelques millions d'euros sur la table pour acheter de Fouquet pour en faire une crêperie, il ne faut pas déconner non plus. Mais on a tellement tellement l'habitude de foutre des d'appuyer sur la cocotte des freins, et si on ne le fait pas, il y en a d'autres qui le feront pour nous. Alors bien sûr, c'est une vie d'entrepreneur, c'est n'est pas toujours facile, mais on peut faire des choses simples. Moi, j'ai formé des gens qui n'avaient strictement rien à voir avec le monde de la restauration et qui aujourd'hui ont des belles petites affaires, et, et tant mieux. Mais c'est bien sûr que c'est pas facile, mais souhaitons-nous, euh, souhaitons-nous par ces temps de pandémie, souhaitons-nous par ces, ces temps où... Euh, où plus personne ne s'étreint, plus personne ne, ne se voit, il y a des malades partout, etc. Euh, et ben, Souhaitons-nous que d'avoir de, de, de l'élan pour demain. Voilà, c'est mon petit message. Euh, alors maintenant, je vais vous parler du, du podcast du crépier. Euh, je ne vais pas faire long, je n'ai euh, aucune note devant moi. J'ai pris le micro et je, je vais causer dans le poste. Et, et le podcast du crépier, ça va être. Euh, de se raconter des histoires, des histoires de vie, alors bien sûr qui font tourner autour, euh, autour de, de la crêpe et de la galette, euh, je ne sais pas, je, euh, on peut développer plein de thèmes, mais euh, j'en ai en tête, euh, alors que j'ai formé ces personnes ou pas, mais euh, je pense là, sur celles que j'ai formées, parce que je les connais, euh, je pense à Yvonne qui est, qui est dans la, euh, installée à Winnipeg au Canada, c'est... Du Manitouba, il me reprendra. Je, à chaque fois, je me, je me plante. Je pense à Marcus qui est en Suède, qui a transformé un qui a transformé un, un van pour transporter les chevaux en petite mini créprie ambulante. Mais c'est génial. Et puis, euh, je vais l'interviewer. Euh, je pense aussi, là, c'est lui là, qui, va, qui va commencer les podcasts, Nofal, qui est, qui est, qui est venu apprendre avec moi aussi et, et qui a monté euh, euh, son business crêperie qui s'appelle le Tuk crêpe euh, euh, au Sénégal. Bon, voilà, et ce sont des gens qui ont des, des différents horizons. Euh, différentes aventures de vie etc et qui, qui ont réalisé euh, leur rêve de faire quelque chose euh, euh, à la fois de simple, de charmant de relationnel qui est, qu est autour de la crêpe et de la galette mais en même temps euh, pourquoi pas parce que ça, ça viendra petit à petit où quelqu'un va me dire bah, tu sais Patrick moi euh, je suis installé dans à... Euh, je ne sais pas, euh, ben, au Nicaragua, je suis installé à, je suis installé à, à Boston, euh, n'importe où, et, et voilà pourquoi moi je suis, un jour je suis devenu crépier, j'ai pété les plombs, j'en ai eu le bol de ma boîte, ou euh, euh, ma femme s'est barrée, ou, bah, voilà, ma femme ou, ou mon mec s'est barré, euh, et puis euh, ça m'a décidé à vivre, vivre mon truc. Euh, voilà, c'est ça que j'ai envie qu'on qu se raconte des histoires, et puis il y a aussi les histoires qui ont, qui ont réussi, et qui se qui, qui sont retrouvées défaites, parce que la, la Covid, notamment euh, selon les pays où on est, n'êtes ben, pas de la même manière. Et ça, c'est aussi une histoire à raconter, parce que ce n'est pas des échecs, ça. Et puis, euh, si quand bien même on devait le, le considérer comme un échec, ben, c'est comment on fait pour remonter de là, qu'est-ce qu'on peut trouver, etc. etc. Et puis, euh, ça peut être aussi, sur ce podcast, euh, l'occasion pour moi. Alors, un podcast, ça peut être une interview, euh, tu vois, une discussion entre personnes. Alors, ce qui est génial de chez Génial, c'est que, notamment euh, parmi mes compagnons crépiens que j'ai envie d'interviewer, euh, ne vient pas me raconter, euh, ah ben non, euh, euh, je suis trop belle pour être en vidéo, je suis trop moche pour être en vidéo, je suis trop mec, je suis trop grosse, euh, je n'ai pas fait mon brushing, l'autre qui dit j'aime pas ma gueule en vidéo, euh, j'ai pas la bonne tonalité, j'aime pas ma voix, euh, et j'ai pas coupé ma poussache et ma barbe et tout, et puis ta soeur. Non, là, des... ça rentre dans les oreilles, c'est génial. Et puis, je crois que c'est beaucoup plus vivant de se raconter des histoires rien qu'avec l'audio. Puis l'intérêt du podcast, c'est que, es, que tu sois avec ton smartphone, ton baladeur, ta tablette, sur ton poste radio, n'importe quoi. Euh, tu l'écoutes quand tu veux, à l'heure que tu veux, euh, dans le bus, dans le tram, dans ta bagnole. Euh, tu, voilà. Et ça, c'est intéressant. Alors... Le podcast, c'est des échanges, mais il y a aussi, euh, pour moi, j'envisage par exemple d'interviewer euh, euh, pas que des crépiers, mais ceux qui sont périphériques au monde de, euh, de la crêperie. Par exemple, pourquoi pas interviewer... Euh, euh, sur leur mode de travail, euh, ce qu'ils en font, comment ils le font, euh, euh, par exemple des cidriers, euh, par exemple des meuniers, euh, quoi d'autre encore, pourquoi pas du fabricant de matériel de crêperie. Euh, je peux très bien imaginer que Krampouze, euh, parce qu'on connaît bien euh, cette, cette marque-là, bah, que Crampouze puisse venir me raconter, on se raconte l'histoire de Crampouze. Il n'y a pas besoin de moi, un pour, euh, la société Crampouze n'a pas besoin de moi, qui maintenant je crois est Seb mais ils n'ont pas besoin de moi pour, euh, euh, pour vendre leur matériel. Ce n'est même pas l'objet du podcast. c'est Qu'est-ce qui fait qu'un jour cette entreprise est devenue euh, leader mondial de, du matériel de crêperie et voilà, et puis ça c'est intéressant, mais c'est aussi l'occasion sur un podcast de pouvoir, alors un podcast, une émission, elle peut durer euh, 5-10 minutes et elle peut durer euh, un quart d'heure, 20 minutes, pourquoi pas une heure si l'histoire est très intéressante et qu'on est, voilà, euh, comme si on était, euh, moi j'imagine, euh, de l'autre côté de la planète et puis euh, on s'enregistre. Euh, comme si on était l'un en face de l'autre avec une bière ou une bolée de cidre, et puis une galette au beurre dans l'autre main, et puis on se raconte des histoires. Ça c'est bien. Mais c'est aussi l'occasion de... Comment dire ça euh, Par exemple, de, de me poser une question où moi je vais, je vais prendre un, quelques questions et puis je vais y répondre euh, en solo, comme ça. Euh, à, je ne sais pas, euh, une question technique sur du matériel, sur un aspect euh, de technique culinaire. Euh, voilà. Et ça permet de, de, de, de créer du, du lien. Je pense que c'est bien. Puis, de toute façon, euh, euh, qu'il soit écouté ou pas, euh, moi j'ai envie de faire ça. Et puis j'aime bien faire... Euh, un petit peu de ça de raconter des histoires, d'écrire des histoires de temps en temps. Je vais revenir de plus en plus à ça. Et puis je, je ferai des vidéos, mais les vidéos, elles seront maintenant. Euh, euh, comment dire ça Ce Seront des vidéos techniques, voilà. Euh, parce que j'annonce aussi là que dans, parmi les créations, alors je ne dis pas merci, merci de la pandémie euh, de m'avoir euh, fait réfléchir à certaines choses, mais bon. Euh, j'ai revu le livret qui s'appelle la méthode maintenant qui est même euh, en vente euh, c'est pas cher du tout pour les crépiers débutants euh, qui est offert à mes compagnons que je forme mais, mais euh, pour les crépiers débutants pour éviter de faire les conneries parce que je les ai toutes faites euh, celles qui sont dedans euh, bah, c'est comment, comment on corrige comment on démarre sur le bon truc voilà il y a ça et puis euh, je, je suis en train de, de finaliser là. Euh, euh, on va appeler une, une méthode euh, en ligne, où je vais vous montrer des, des techniques, etc. Euh, pour vous inciter à, à faire les choses bien, simples, etc. Donc, c'est, appelons-la une formation, si vous voulez, mais c'est une formation en ligne, exclusivement. Euh, et donc, je vais très bientôt euh, euh, mettre, euh, mettre une proposition en ligne, parce qu'il faut encore la finaliser, mais euh, je, je, vais, je vais la mettre, euh, je vais faire une proposition euh, tarifaire. En gros, je pense que je vais la vendre euh, à 50% de son prix, qui n'est pas encore bien bien établi, ce ne sera pas très cher, hein, rassurez-vous, mais euh, voilà, pour les, euh, je vais l'ouvrir pendant 3-4 jours, et puis euh, bah, les gens qui seront euh, intelligents et réactifs, et bien, ils l'achèteront à moitié prix, parce qu'il faut bien euh, se lancer, et puis ça permettra d'ajuster les choses. Euh, voilà, et puis, euh, que vous dire d'autre eh ben, Je vais m'arrêter là, parce que, parce que euh, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Alors, si l'idée de passer sur le, le, le podcast pour me raconter ton aventure crépière, euh, même si elle s'est terminée, même si euh, tu as tenu pendant 15 ans, 20 ans, ta crêperie, euh, je ne sais pas, moi, sur le bord d'une petite rivière, euh, en haut de l'Empire State Building, n'importe où, et que tu as envie de raconter ça, tu as envie de, me raconter des... de nous raconter des anecdotes, euh, même avec la... ce qu'on appelle la relation client, il y a des trucs croustillants, toi... Euh... Voilà, voilà, il y, y, y a tout un tas de trucs et c'est ça que j'ai envie. Moi j'ai envie euh, qu'on se dise un petit peu de bonheur dans les oreilles, quoi. Parce que ça fait du bien. Voilà, donc j'ai fini. Je dis toujours ça. Euh, je dis toujours. Et pour finir, puis j'en rajoute une tartine. Ben non, je vais te dire euh, bonne année, bonne santé, et surtout pas la au nez <rire> Allez, salut, à bientôt. C'était Patrick. Et puis.. Euh, en commentaire dessous euh, si tu as des idées mets les je te rappellerai c'est tout simple bye bye bah, si, tu, si je dois te rappeler euh, à ce moment là tu m'envoies un, un message euh, un message, euh, voilà, par un, un mail, hein, tu vas bien trouver sur le site le, le, le formulaire de contact, et puis euh, tu mets ton téléphone dedans et je te rappellerai. Voilà, donc euh, à très bientôt, très très bientôt, c'était le numéro 00, l'épisode 00, et euh, qui lance officiellement le podcast du Crépier. à très bientôt, salut, c'était Patrick.